Salut à toutes et à tous, c'est Laurent pour un nouvel épisode. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à télécharger la nouvelle version de Fastone Viewer. Alors tout d'abord, Fastone Viewer est un logiciel qui va vous permettre d'améliorer et de retoucher vos photos. J'avais réalisé toute une série de vidéos sur ce, sur ce logiciel. Je vous mets les liens sous cette vidéo. Alors quapporte t elle cette nouvelle version Vous allez pouvoir cloner et réparer. Les images transparentes sont désormais prises en charge. Le crayon est amélioré dans la planche à dessin pour, tra pour tracer des lignes beaucoup plus lisses. Correction d'un bug qui pouvait faire planter le programme lors du chargement de navigateur de la vue détaillée à la vue miniature. Correction d'un problème de lancement aussi de Google Maps et euh, réduction euh, des photos améliorées et euh, autre amélioration mineures et correction de petits bugs dans le programme. ici je vais lancer un navigateur internet ici par exemple je vais lancer microsoft edge donc ici dans dans google ou dans votre navigateur préféré je vais taper fastone viewer fastone viewer et ici je vais aller chercher le, le site de fastone directement fastone.org je clique dessus et ici je vais cliquer sur download ici. donc là on va prendre directement le fichier exécutable hein, vous pouvez l'avoir en zip ou en version portable donc là je vais prendre la version exécutable je clique sur download je vais faire enregistrer sous. Je vais le mettre dans mon dossier téléchargement. Téléchargement. Et je fais enregistrer. Voilà. Donc là, je vais exécuter le programme. Donc là. Je vais appuyer sur le bouton suivant, j'accepte, donc il n'y a rien de particulier, installer. Là je vais cliquer sur fermer, donc là l'installation a été effectuée. Donc là on voit qu'on a une icône Fastone. Je vais faire un double clic dessus pour lancer le programme. Alors, il fait une petite mise à jour quand même. Donc, pour savoir quelle version on utilise, on va aller sur le menu Aide. Et ici, on va faire À propos. Donc là on utilise la version 7.4 là je fais fermer donc là l'installation est terminée vous allez pouvoir utiliser votre logiciel alors je vais vous montrer quand même une option du logiciel fastone donc j'ai fastone là j'ai des images hein, photos internet donc je vais, je vais aller dans le menu outils convertir les images sélectionnées, hein, donc ici je vais prendre une série, hein, je vais sélectionner cette série là, je vais faire ajouter, donc là je fais oui, ici je vais sélectionner un dossier, donc là je vais aller dans sélection, je vais aller sur le bureau par exemple, bureau j'ai pas de dossier, donc je vais faire créer un dossier. Je vais l'appeler test. Test. Je fais un double clic. Je fais OK. Donc là, on voit bien qu'on a notre dossier test. Je vais le re je vais renommer ici en mes images, par exemple. Mes images dièse hein, ça va correspondre à la photo 0001 0002 on peut utiliser les majuscules éventuellement on peut commencer au numéro 2 si, si on veut euh, dans les options on va aller dans les options avancées ici euh, en dans l'option redimensionner hein, on vient bien cocher l'option redimensionner et ici vous allez pouvoir choisir la taille que vous voulez redimensionner votre image par exemple ici je vais prendre en 1280 par 1024 je vais laisser tel quel avec le filtre, en pourcentage vous pouvez faire des choses, mais si vous voulez avoir plus d'informations je vous invite à aller revoir ma vidéo donc on va appuyer sur ok et on va démarrer la conversion. Donc vous voyez ici, on a des taux de, de conversion à 80%. Donc on va gagner en, en, en poids de fichiers. Donc, pour envoyer ensuite par Internet, hein, c'est beaucoup plus facile parce que hein, si vous avez un appareil assez performant et assez récent, hein, les photos vont être assez énormes. Et donc, euh, votre messagerie va bloquer au bout de 4 ou 5 photos. Donc, et, et ici, la qualité euh, à l'écran ne sera pas dégradée. Hein. Alors, si, par contre, hein, si c'est pour une, une impression, il hein, vaudra mieux récupérer quand même les photos originales. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao